Vincent. Bonjour, monsieur le directeur. Vous m'avez fait demander Oui, asseyez-vous. J'ai un important travail à vous confier. Vous pouvez compter sur moi. Il va falloir faire attention. Je vous le promets, monsieur le directeur. Il ne faudra pas être distrait. Bien, monsieur. Vous allez accompagner un jeune couple, monsieur et madame Berthier, qui vont visiter les châteaux de la Loire. Bien, monsieur. Monsieur et madame Berthier sont des clients très importants. Je voudrais visiter cette région. Je compte sur vous Oui, monsieur le directeur. Vous pouvez compter sur moi. Très bien. Voici un guide vert où vous avez beaucoup d'indications concernant les châteaux. Étudiez-le bien. Bien, monsieur. Et voici les billets du voyage. Vous partez demain. Vous pouvez compter sur moi. Vous allez commencer la visite par le château de Langeais. Un très beau château qui fut construit au cours des années 1460. Un château de la fin du Moyen-Âge et du début de la Renaissance. Il est signalé comme un très beau château. Je compte sur vous. Au revoir, Vincent. Au revoir, monsieur. Oui Excusez-moi de vous déranger. Je vous en prie. J'avais oublié les billets. Faites attention, vous êtes trop distrait. C'est vrai. Dans notre métier, il ne faut pas être distrait. Je vous promets de faire attention. Au revoir, monsieur. Au revoir, Vincent. Vous êtes ici face au château de Langeais qui fut construit au cours des années 1460. C'est un château de la fin du Moyen-Âge Et du début Renaissance. Oui, madame. Ce château fut construit à la fin du 15e siècle. C'est un très beau château. Cet escalier nous conduit dans les salles du château. Vous voir une très grande cheminée. Le carrelage est magnifique. Nous sommes ici dans la salle où fut célébré le mariage de Charles VIII avec la très jeune Anne de Bretagne. On croirait qu'ils sont vivants. Regarde ses yeux et, et ses mains. Regardez cette tapisserie. Je les ai perdus. Monsieur Bertil Les costumes sont superbes. Vous n'avez pas vu un monsieur et une dame. Le monsieur est assez grand, il a une veste verte. La dame est plus petite, elle est brune, elle a une veste et une jupe noire. Le monsieur a les cheveux châtains. Non, désolé, je, je n'ai vu personne. On dirait qu'il lit vraiment. Mmh. Les poutres sont vraiment très belles. Et très grandes. Mmh. Monsieur Berthier Monsieur Berthier Madame Bertier.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 Madame Berthier Où êtes-vous Monsieur Berthier Elles sont perdues. Madame Berthier Je les ai perdues. Monsieur Berthier Que va dire le directeur Où êtes-vous Vous étiez là Que faites-vous là Je vous ai cherché partout. Eh bien Vincent, où étiez-vous Vous étiez perdu J'étais perdu. On était inquiet. Excusez-moi madame. Prenez un verre. Ce vin est délicieux. Le château de Langeais est en effet un château de la Renaissance qui a été construit en 1460 sous Louis XI par l'architecte Jean Bourret. Vous voyez le parc du château. Là, vous avez le pont-levis. Ici, une fenêtre du château. Là, vous avez une porte du château. Ici, les murs du château. Et vous voyez le toit du château. C'est ici que fut célébré en 1491 le mariage de Charles VIII avec Anne de Bretagne. Là, vous avez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 elle a une veste et une jupe noire. Elle est petite. Elle a les cheveux bruns. Elle a les yeux bleus. Il est plus grand. Il a les cheveux bruns. Il a les yeux marrons.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 On dirait qu'ils vivent vraiment. On croirait qu'ils sont vivants. C'est vrai. On dirait qu'ils sont vivants. On croirait qu'ils sont vivants. On dirait qu'il va pleuvoir. On dirait qu'il va faire beau. On dirait que vous avez froid. On dirait que vous êtes fatigué. On dirait que vous avez mal à la tête. On dirait que c'est un avion, mais ce n'est pas un avion. On dirait que c'est un fantôme, mais ce n'est pas un fantôme. On dirait que la nuit tombe. Bonsoir.